il faut savoir que ce sont ceux qui ne sont pas actuellement à la concertation qui ont demandé la concertation ce sont ceux qui ne sont pas actuellement à la concertation qui ont les éléments sur lesquels on devait discuter donc le pouvoir le ministre de l'intérieur le premier ministre ont choisi des éléments pour discuter pour leur faciliter la concertation ce qu'on appelle euh, piper hein, euh, la concertation on dit présentement au chef de l'état que si vraiment il veut la paix et s'il est de bonne foi il doit comprendre que nous n'en faisons pas l'exclusivité. Il doit comprendre que nous n'avons pas besoin de dix jours, de cinq jours, nous avons besoin d'une journée pour discuter avec lui de ce qui peut permettre, si nous sommes d'accord, de changer la donne et de faire en sorte que après les élections, il n'y ait plus des contestations, des exactions, qu'il n'y ait plus de mort d'homme. Quand on va à une concertation, qu'on se choisit ses, ses protagonistes, on sait où est-ce qu'on veut aboutir, c'est-à-dire à rien du tout. C'est pourquoi les gens n'étant pas de bonne foi, la conférence nationale n'a rien donné, les accords de Paris n'ont rien donné, les accords d'Arango n'ont rien donné, les accords d'Acadon n'ont rien donné et ces concertations ne vont rien donner parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous aurez constaté, avant, euh, il y a quelques jours, j'avais indiqué les conditions pour que nous acceptions d'aller négocier. Le soir même, après qu'ils aient pris des contacts, je ne suis pas naïf avec les uns et les autres, ils ont concocté une liste qui me semblait, moi, celle qui aurait pu nous permettre de commencer les négociations. C'est pour cette raison que moi, je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe. Parce que dans nos traditions, si quelqu'un vous appelle, vous y allez d'abord. On ne refuse pas l'appel, mais on refuse l'objet de l'appel. Mais après avoir été sur place. J'ai été sur place parce que je ne manque pas de courage. Je ne je suis pas quelqu'un qu'on oblige à faire des choses. Donc je ne reste pas chez moi. Je vais parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. On ne peut pas vouloir que les choses changent et rester chez soi. Donc, je vais, je suis allé, voir, mais j'ai constaté que ça m'a rappelé que les mêmes personnalités de l'opposition qui ont consacré la violation de la loi, parce que le PDG n'a pas été seul, il a fait avec la complicité de l'opposition, qui ont fait que un bondard, membre du PDG alors qu'il n'est pas neutre puisse être à la tête du CGE pour en contrepartie que le PDG ferme les yeux sur la candidature de COI, de LD qui ne devait plus être candidate, qui ne devait plus être reconduite après cinq ans. Je suppose qu'à LD ou ailleurs, il y a des personnes qui auraient pu jouer le même rôle. Pourquoi Violer la loi pour le conduire. Puisque les autres, ils se sont entendus pour violer la loi pour la désignation du président du jeux, la, la même violation de la loi continue. Et bien entendu, avec euh, tous les accords de, de la Cour, en sachant que euh, ce qui pouvait se passer, et la Cour a validé. Monsieur le Président... Laissez-moi... aller. Donc, j'ai compris que c'est cette même logique qui a conduit à désigner trois éléments de LD sur la base d'un représentant, parce qu'on on est à l'Assemblée nationale, d'un représentant parce qu'on est au Sénat, et d'un représentant parce qu'on a des élus locaux. Et les élus locaux, il faut avoir des maires et des présidents de conseils départementaux. Quand on regarde la, la, la, les partis politiques, le PSD est à l'Assemblée nationale, le PSD est au Sénat, le PSD a des maires et des présidents des conseils départementaux. Mais le PSD n'a eu que deux représentants. Deux représentants au même titre que ceux qui ne sont qu'à l'Assemblée nationale deux représentants au même titre que ceux qui n'ont qu'un représentant euh, qui n'ont que des élus locaux. Donc j'ai constaté cela, mais je ne m'en suis pas formalisé. Mais j'ai fait remarquer que je ne suis pas un idiot. Si ça a été fait, c'est pour mettre en avant euh, LD, chez qui ils vont puiser des élus des députés comme chez moi aussi n'est-ce hein, pas ils ont pris deux députés chez moi euh, donc euh, ils ne s'en privent pas donc cette complicité que j'ai décelée m'a fait dire comme en 2018 avec René Demiseau, cette année c'est avec euh, euh, le avec le président honoraire de md Monsieur Apoure D'avant, et à partir de ce moment, quand j'ai eu fini de constater cela, je me suis retiré parce que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Ils n'ont pas envie de discuter, ils ont envie d'avoir raison sur une classe politique acquise déjà à leur cause. Maintenant, si le pouvoir veut vraiment discuter, nous n'avons pas besoin de 10 jours, de cinq jours, nous n'avons pas besoin d'argent. Nous disons tout simplement, on peut consacrer toute une journée à nous mettre d'accord et puis ils repartent discuter avec ceux avec qui ils veulent discuter assurer que nous, ils ont nos préoccupations parce que c'est nous c'est nous quand je dis nous le PSD est candidat à l'élection présidentielle d'autres partis qui ne sont pas présents ont des candidats à l'élection présidentielle il ne faut pas se tromper d'adversaire se tromper de cible. ce sont ceux-là qui vont contester les élections ce sont ceux là avec qui il faut discuter on ne fait pas l'exclusive mais euh, on ne peut pas non plus euh, se boucher les yeux comme dirait jusqu'à destin se boucher les yeux et ne pas voir euh, la réalité en face nous n'avons nous pas besoin de 10 jours nous n'avons pas besoin d'argent nous avons besoin que le, le président sache ce que nous voulons et que nous nous accordions sur l'essentiel. Le, le, tout, tout le, tout le tentamard qu'on fait, c'est pour distribuer l'argent, pour justifier la sortie d'argent. On n'en a pas besoin. Mais euh, il ne faut pas que le pouvoir prenne le risque de s'accorder avec des gens qui ne seront pas en, en face de lui. La centaine de partis politiques est voulu par le pouvoir il faut diviser pour mieux régner. la centaine de partis politiques est l'œuvre du ministre de l'Intérieur carrément oui la centaine de partis politiques est encouragée par le ministre de l'Intérieur donc le pouvoir c'est le ministre de l'Intérieur qui viole la loi qui stipule, c'est du détournement, il va être un jour euh, convoqué, euh, on pense, tout le monde pense qu'on peut poser des actes et on ne va jamais vous interroger là-dessus, un jour il, il sera appelé à se justifier sur le fait qu'il ait donné de l'argent à des partis euh, qui, qui n'étaient qui pas référencés par la loi qui stipule qu'il faut au moins avoir un élu local. Sur quelle base il aura donné 5 millions à tous ces partis donc pour les encourager à être là. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le pouvoir. Et donc le pouvoir se choisit ses adversaires. Mais attention, ce qui pose problème, ce jamais les élections législatives, ce jamais les élections locales, ce sont les élections présidentielles. Et ceux qui vont aux élections présidentielles et qui vont, qui risquent de poser problème, ne sont pas dans, dans, dans ceux avec qui nous négocions. Ce n'est pas une question de prétention ou de négliger. Mais il sait que les problèmes ne sont pas résolus forcément. S'ils ne prennent pas en compte ce que nous souhaitons. Oui, ce que vous souhaitez être pris en compte, un format d'une journée, comment ça va se passer et avec qui mais au fur et à mesure, nous allons à 13h nous concerter avec, euh, euh, avec les autres. Euh, les autres, c'est ceux-là qui ont décidé de claquer la porte comme vous. De, de ne pas y aller. Euh, tout à l'heure, j'aurai à rencontrer les, les, les autres responsables qui n'ont pas été et non des moindres. et euh, nous verrons ce que nous pourrons proposer. Mais il ne faut pas que le pouvoir se dise c'est l'opposition. Ils nous ont eu pour le CGE, ils ont pu nous avoir, nous, pour le CGE, mais euh, ce n'est pas fini, parce que si c'est la paix qu'on recherche, mais, euh, euh, on n'est pas encore au bout du genou. Euh, écoutez, je vous ai dit qu'ils ne nous représentent pas ceux qui sont là-bas. Mais la résolution pourrait concerner tout le monde. Mais c'est nous qui avons demandé la concertation. Supposez, vous êtes une femme, que vous ayez besoin de négocier pour faire une plantation. Vous allez dans le village. Au lieu de vous adresser au propriétaire de l'espace, vous, vous adressez à tout le village et tout le village n'ayant pas connaissance de ce qui se de la réalité vous dit oui vous pouvez y aller voilà. mais après ne soyez pas surpris parce que les acteurs qui vont animer les élections présidentielles euh, à ce moment là qui ne seront pas forcément satisfaits de ce qui se passe parce que nous voulons remettre en cause le CGE en rappelant que ça n'a pas été bien fait nous voulons une coprésidence du CGE, nous voulons une coprésidence des commissions, nous voulons une coprésidence des bureaux de vote, nous voulons réorganiser le CND pour qu'il devienne euh, une institution constitutionnelle. Nous voudrions que euh, les, les, les, les, parce que c'est notre case à palabre, que s'il y a des dissensions que ce soit au, au sein de la case à palabre, que ça serait, mais pas dans la rue. Nous voudrions que d'un les résultats sortis des urnes et au CGE et au CD pour qu'il n'y ait plus à tituler les résultats. Mais tout cela, ceux qui portent ces idées, ce ne sont pas ceux qui sont là-bas. Sur son tient votre exemple, Monsieur le Président, qui est le propriétaire du Gabon Qu'on peut dire qui est le propriétaire de la plantation Le propriétaire de la plantation, je veux dire par là que si le propriétaire arrive et conteste le fait qu'on vous ait attribué ce terrain, les plantés pour rien et euh, donc si on veut la paix parce que le président de la République veut la paix s'il s'adresse à tout le monde pour dire on va discuter de la plantation et que le, les propriétaires c'est à dire ceux qui sont susceptibles de gêner euh, après l'après-élection n'ont pas été prises en compte, on n'aura planté pour rien. Est-ce que vous comprenez Donc je veux dire par là que euh, si quelqu'un demande la concertation et que euh, euh, tout le monde s'engouffre là-dedans, et ceux qui avaient à l'idée de discuter pied-à-pied pied avec le pouvoir sont gênés aux entourniers il est sûr et certain que c'est déjà les résultats sont déjà mal euh, partie parce que euh, les indispositions me disent que euh, ceux qui sont là bas se disent mais nous n'avons aucun élément de discussion et oui, vous n'avez aucun élément de discussion Parce que ceux qui ont des éléments de discussion Ne sont pas là-bas L'opposition est plurielle Et il y a certains Qui sont préoccupés Par les élections présidentielles D'autres sont préoccupés par les élections locales D'autres sont préoccupés par les élections législatives Mais je vous ai dit au départ Que ceux qui posent problème ne sont pas les élections locales Ce ne sont pas les élections législatives C'est surtout les élections présidentielles donc il faut mettre l'accent là-dessus. Et les interlocuteurs qui se préoccupent des élections présidentielles sont ailleurs. Euh, ce n'est pas par rigueur ou par forfanterie, mais c'est pourtant cette réalité-là. Donc si vous voulez discuter, euh, je dirais à mes amis que nous n'avons pas besoin de deux, trois jours. Une seule journée suffit à nous consacrer. pour dire ce que nous voulons, pour se mettre d'accord, et puis... On, on se sépare. Et maintenant, il reviendra euh, au président de tirer les, les conséquences de tout ça. S'il veut vraiment la paix, il, il applique. S'il ne veut pas la paix, bon, on assume à tous. On peut, on peut toujours, à l'occasion de la constatation, comme ça a été à Aganda, où on a amené tout le monde, mais on n'a pas tenu compte de tout ce que les gens faisaient. On, on peu admettre tout le monde pour du cinéma, pour distribuer pour ça. Mais la réalité. Et que quand chacun a fini de se défouler, les politiques restent, discutent et ne tiennent pas compte de ça. Vous savez que nous sommes à huit mois des élections. La société civile, on va parler d'économie, c'est un os, c'est insulté l'intelligence des gabonais que de parler d'une réunion pour l'économie, pour le social. Ça se discute au moment de la campagne, au moment des programmes de société et on est en train d'appliquer le projet de société d'un homme qu'on appelle Ali Bongo. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Chacun de nous le voit sur le terrain. On va aller discuter du social, de l'économie à huit mois pour bâtir un programme commun de gouvernement, ou pour quoi faire. Le budget a été arrêté, et les élections ont lieu au mois d'août. Il faut que, comme a dit euh, le chef de l'État, on parle des positions de transparence, parce que dans quelques mois, on va aller aux élections ce qui est rectifié va être rectifié rapidement et comme l'essentiel c'est l'élection présidentielle on peut même faire des consultations vous dites, bon écoutez vous voulez quoi exactement vous PSD vous voulez quoi exactement vous Union Nationale, vous voulez quoi exactement vous. et puis on dit ça c'est faisable ça c'est pas faisable vous voulez quoi exactement, vous, RPM Et puis, euh, euh, ou, par BD, LD, vous voulez quoi Si LD dit, je, je n'ai pas réfléchi à ça, bon, on passe. On dit, voilà ce qui nous permettrait d'arriver à la transparence. On n'a pas besoin de, de ces, grandes, ces grandes messes qui nous font perdre de l'argent, il faut être pragmatique. Je ne parle pas d'empêcher ceux qui sont là-bas à négocier, parce que... Ils, ils Donc c'est serez à leur forme. chacun y va de son intérêt. Parfois, pour certains, ce, ce, tout ce bruit-là, ce, bruit ce n'est pas important, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il va ramener à la maison. Ça oui. existe vraiment ces choses-là Oui, bien sûr. Je peux le témoigner. Et, par conséquent, euh, oui, on ne dit pas ne discutez pas. En tout cas, le PSD ne dit pas ne discutez pas. Qu'il dispute Mais il faut qu'on sache que ces discussions ne nous concernent pas. Ça veut dire que ne aurait pas aux élections présidentielles dans ce contexte-là ça, ça ne veut rien dire parce que les élections présidentielles n'appartiennent à personne. On va tout préparer. Ceux qui n'étaient pas à Kanda. Ce sont, que sont eux qui ont bénéficié du ces jeux. Mais ils n'étaient pas à Kanda. Ils ont critiqué, ils ont bénéficié de ce que nous avons fait à Kanda. Aujourd'hui, ils en sont encore les bénéficiaires. Donc, aller aux élections présidentielles n'a rien à voir avec tout ce qu'ils font. Parce que vous pouvez dire cinq ans, vous pouvez dire un tour, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, le président sera battu. Et celui qui viendra changera tout cela. Tout cela n'est que euh, éphémère. D'où me vient cette conviction Cette conviction me vient du peuple gabonais qui a trop souffert et qui souhaiterait que les choses changent un peuple, même si on le néglige, il arrive un moment où ce peuple se révolte ce peuple décide de laisser de côté le découragement et d'osser la veste de la persévérance comme moi, persévérer, aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et aller voter massivement, non pas pour un homme mais pour un projet de société, ce n'est pas pour un programme d'action c'est pour un projet de société, pour sortir de, ce, de cette société dans laquelle nous sommes, pour entrer dans une autre société, celle qui pas à chaque gabonais de vivre mieux. Donc, euh, moi j'ai foi en ce peuple. Il est vrai qu'en 1993, Mba Abessol Mb. a gagné les élections. Il est vrai qu'en 98 Pierre Mamboudou a gagné les élections. Il est vrai qu'en 2009, Mourbam a gagné les élections. Il est vrai qu'en 2016, Jean Pine a gagné les élections. Mais seulement, je tiens à vous dire que l'homme propose, souvent Dieu dispose. Dieu peut même disposer pour que le démon, pour avoir raison sur tous. Mais il arrive un jour où les choses peuvent changer. Euh, moi, je n'ai rien contre ce qui pousse le président Ali à être candidat. Mais je sais qu'avec le peuple gabonais, nous serons dit que ceux-là sont des criminels. Ils sont criminels contre le président. Ils sont criminels contre le peuple gabonais parce qu'ils veulent maintenir le peuple d'abordé dans l'état où nous sommes et c'est une honte pour notre pays, une honte à nous tous quand quelqu'un est dans la fatigue on lit sur le visage du président on peut être compatissant et lui demander d'aller se reposer et quand quelqu'un des enfants pousse le père aller se battre, tout en lisant en lui les faiblesses qui peuvent arriver à tout le monde, ces enfants sont dans la situation de pousser le père à, au suicide et parfois ça peut être un suicide collectif, c'est pour cette raison qu'il faut savoir raison garder et penser que le Gabon a besoin des femmes et d'hommes parce qu'il en a qui peuvent assurer la loi. Le président Omar Bongo, en tant que franc-maçon, ce sont des phrases que les francs-maçons prononcent, les ouvriers se relaient sur le métier, les gens viennent et se relaient, les autres viennent, d'autres partent, ainsi de suite. Et cela veut dire que pendant sonné du relais, il faut l'accepter. Parce que si malgré votre état de santé, vous cherchez à vous battre, euh, soit vraiment vous, vous êtes incorrigible et que vous, ne, vous, vous, vous, vous pensez que vous êtes né pour le pouvoir, que aucun que, que autre, que autre ne puisse. Euh, l'exercer à, à votre place et ce serait bien dommage parce que personne n'est irremplaçable dans cette euh, courte vie d'homme soit vous vous dites j'ai fait ma part et je laisse à d'autres continuer et je crois que c'est ce qu'il faut amener à faire comprendre aux pédagogistes car il faut une éthique de groupe le groupe n'est pas là quand un groupe est sans éthique c'est un groupe qui fait en sorte qu'on pousse le père, même handicapé, à continuer à se battre au lieu de prendre la place du père pour euh, poursuivre euh, la bataille. Ici j'entends père, c'est-à-dire d'autres abonné qui voudraient continuer au travail, euh, euh, euh, commencer par les uns, par le président Lebba, par le président Omar Bongo. Par le président Ali Bongo et que d'autres viennent poursuivre ce travail, d'autant plus que, on veut reprendre ce travail, d'autant plus que, euh, on peut constater que le président Ali Bongo a beaucoup fait retourner euh, l'ancienne présidence de son père. Euh, quand on voit l'œuvre euh, accomplie, la cité de la démocratie, c'est devenu une, une broussaille. Ah, euh, C'est l'exemple typique même du recul. Ça peut n'a pas Et Ce qui m'amène à dire que quand il propose 5 euh, ans, au lieu de 7 ans, euh, il oublie euh, l'état dans lequel il laisse le pays. Il pense à lui, il, faut se, dire, il se dit, le peuple gabonais va vivre encore, bon, il n'a plus que 5 ans, laissons-le, mais il oublie à, dans quelle situation il laisse le Gabon. Et quand il était, il était dans, dans, en bonne santé, euh, il n'a pas pu faire autre chose que nous laisser le pays au bout de 14 ans dans cet état. Ce n'est pas quand il est malade que nous allons espérer qu'il va à ce moment-là, euh, maintenant, soulever les, les montagnes. Donc, nous pensons qu'il a fait 14 ans, c'est bien, qu'il laisse le pays et qu'on limite le mandat ah, on, on fait un mandat de 7 ans un autre mandat de 7 ans et on s'en va parce qu'on lui donne suffisamment de temps vous savez ce qui fait qu'en Guinée qu'on a pris et ailleurs il y a eu des coups de force c'est parce qu'on voulait d'un troisième mandat parce que le président est suivi trois mandats de 5 ans et qu'il n'arrive pas à l'avoir donc on dirait à laisser en l'état les mandats, mais à limiter le mandat. Avoir une limitation d'exercice de mandat, hein, quand on a un mandat de 7 ans, il n'est renouvelable qu'une seule fois. Ce n'est pas la peine d'engager des subterfuges du style Omar Bongo, où on était à 5 ans, et on dit « bon, on ne va pas passer maintenant à 5 ans renouvelables une fois ». Quand on arrive à la fin de ces euh, postures, on change, on dit un mandat de 7 ans, et donc on peut encore être candidat, non, arrêtons cela, parce que les chefs d'État traitent euh, les populations pour euh, de moins que rien, mais les populations euh, ne peuvent pas accepter cela, surtout au Gabon, on ne peut pas accepter que dans ces conditions, ou dans les termes où le président se trouve, parce que nous avons aussi le droit de dire. Sans aller au vote, que dans l'état où le président se trouve, nous estimons qu'il euh, ne peut plus être candidat. D'abord, nous verrons la situation, euh, puisqu'on nous demande d'aller faire les certificats médicaux, les certificats médicaux ce qu'il en sortira. Ce serait un véritable scandale. Donc, euh, euh, voyez-vous, euh, euh, ce ne sont pas les maladies... Euh, qui sont cachés, euh, qui peuvent se révéler par la suite. Mais là, le visuel est tellement fort qu'il sera difficile de le maquiller.